Il n'y a pas d'alternative crédible au financement du régime des retraites que celle que nous avons proposée. La retraite à 60 ans, c'est nécessaire et surtout c'est possible, on va le montrer très rapidement. Le gouvernement nous enfume assez largement sur la question de l'espérance de vie. La vérité, c'est que les réformes précédentes ont fait plus que compenser les légers gains d'espérance de vie qu'on a connus ces dernières années. Concrètement, ça veut dire qu'on passe moins de temps à la retraite. La réforme de 2010 a déjà fait passer le temps moyen passé à la retraite de 25,5 ans à 24,5 Et si cette réforme la passe, qu'on ne laissera bien sûr pas faire, le temps moyen passé à la retraite passerait à 23 ans. C'est donc une mesure de régression sociale absolue. Et c'est évidemment une réforme qui est encore plus violente vis-à-vis -vis des plus modestes. Les quinquagénaires les plus modestes, à titre, titre d'exemple pour les hommes, ont 30 de chances de passer moins de 10 ans à la retraite. Autre exemple, 30% des aides-soignantes et 20% des infirmières finissent leur carrière et partent en retraite en invalidité. C'est sans doute ça la définition du progrès d'Elizabeth Borne. Donc partir plus tôt et partir avec de bonnes pensions, c'est évidemment nécessaire. On prend le contre-pied complètement du gouvernement là-dessus. C'est non seulement nécessaire, mais c'est aussi possible. Donc oui, partir à 60 ans, c'est possible. Euh, il y a deux projets de société en définitive. Il y a celui du gouvernement qui voudrait ouvrir la voie à la capitalisation, qui voudrait individualiser le système de retraite, remettre en cause sa logique solidaire. Et puis il y a le nôtre qui est d'améliorer le système existant pour permettre à toutes et à tous de partir à 60 ans et même plutôt pour les métiers les plus pénibles et pour partir avec de bonnes pensions. C'est pour ça qu'on se bat. Donc évidemment, on sait que ça a un coût et on sait que ce coût est largement finançable. Pour rappeler nos revendications principales là-dessus, c'est départ à 60 ans, comme je viens de le dire, départ plus tôt pour les métiers euh, les plus pénibles, la prise en compte des années d'études, c'est pas de pension sous le SMIC CGT à 2000 euros, et c'est un taux de remplacement, c'est-à-dire euh, le pourcentage par rapport à notre dernier salaire d'au moins 75%. Donc tout cela, ça, ça a un coût, et l'enjeu central de notre système de retraite, c'est de dégager les ressources nécessaires pour de bonnes retraites. C'est ça, globalement, notre combat. Et je vous laisse imaginer que derrière ce combat, c'est évidemment une lutte entre le monde du travail et le monde du capital sur la gestion et la répartition de ces ressources. Et c'est bien parce que nous avons conscience à la CGT des besoins croissants en matière de retraite qu'on essaie de mettre au centre de cette discussion sur les retraites la question des ressources du système, ce que le gouvernement ne veut jamais entendre, qu'il ne voulait pas non plus entendre en 2019 au moment de la présentation de nos propositions sur le financement. Et donc pour financer de bonnes retraites, il faut aller trouver les ressources. Et nous, à la CGT, on sait où aller les chercher, on sait comment financer. En quelques mots, c'est assez simple, c'est une affaire de création d'emplois c'est une affaire de hausse des salaires et des cotisations et c'est une affaire d'un meilleur partage de la richesse que nous créons par notre travail. Et donc on va détailler pour la suite euh, l'ensemble de ces éléments de financement.